Le problème de l'intégration des noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai eu une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune français l'a emmené dîner et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit euh, « euh, alors, euh, on partage ?» Tu as dit quoi, hein? On va faire quoi? Hé, hey, toi là, écoute-moi bien, hein? Moi, j'étais tranquille, moi chez moi, Tu hein? n'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui, comment? Donc, tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues, tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu verras jamais la couleur de mon string, hein? C'est dur pour elle! mais c'est également dur pour lui il a rencontré une autre fille noire et là il a pris les devants euh, allez c'est moi qui régale je t'invite on va prendre un verre un verre mais on est deux qui va boire qui va pas boire vous savez même en amour j'ai du mal à m'intégrer pourtant j'ai trouvé l'amour dans les bras d'une blanche c'était magnifique. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. Fille, fille, fille, dis-moi que tu m'aimes. Euh. Mais à quelle occasion? Moi je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. En Afrique, le je t'aime c'est un joker. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais, au grand jamais, un noir dire gratuitement je t'aime à sa femme, contrairement à un blanc. Oh les blancs, on dirait des distributeurs de je t'aime, hein. bonjour je t'aime, bon appétit je t'aime. Vous savez quand je suis arrivé en France, j'entendais les blancs si souvent dire je t'aime que je pensais que ça donnait droit à des réductions d'impôts. Non non j'ai vraiment galéré je vous assure. Dis-moi pourquoi tu es pas romantique, pourquoi tu m'appelles jamais par euh, ma chérie, euh, mon amour ou bien mon trésor? Euh. Mais parce que tu ne t'appelles pas comme ça. <rires> <rires>